Bonsoir, eh bien, jeudi, jeudi 9 novembre 2017 pour la 31e émission Radar en direct de République au Café Tabaleux Le de Javez. Donc et eh bien c'est euh, ce soir je suis uniquement avec mon ami Marc Gadi et je dirais moi-même. Euh, on est, euh, comme d'habitude, en direct sans filet, et sans programme et sans conducteur. Parce que je suis d'accord avec Pierre Merechkovski qui n'est pas là ce soir, et avec mon ami Bruno aussi qui n'est pas là ce soir, mais je suis tout à fait d'accord avec eux. On n'a pas vocation à être une revue de presse hebdomadaire, à essayer de reprendre un petit peu euh, tout ce dont les médias de masse nous ont bassinés euh, euh, entre le week-end et aujourd'hui. Mais on est là plutôt pour réagir sur, sur, euh, sur le fond sur le fond des choses parce que j'ai oublié la, cette semaine la pancarte, la petite pancarte que j'ai d'habitude pour Ali. Donc je, je pense que mon ami Marc va faire un panneau vers la grande pancarte. Voilà, ne, ne jamais oublier que si nous sommes là tous les jeudis soirs, c'est après avoir fait une présence d'une heure à la place de la République pour alerter l'opinion euh, publique française sur le fait qu'il y a plusieurs jeunes prisonniers politiques en Arabie Saoudite qui sont dans le couloir de la mort, menacés d'être décapités et après leur corps crucifié jusqu'à pourrissement des chairs. Et on a actuellement euh, le président de la Ve République, M. Emmanuel Macron, qui je crois, après avoir été aux Émirats Arabes Unis, euh, se trouve actuellement en Arabie Saoudite. On, est, on espère on espère, on espère qu'il va nous ramener Ali et ses deux autres compagnons d'infortune, qui sont dans le couloir de la mort en Arabie Saoudite et qui va nous les ramener pour qu'on puisse les serrer dans nos bras place de la République, pour qu'ils puissent leur donner la nationalité française, que je pense sera la moindre des choses. Et pourquoi puis aussi pour qu'ils qu puissent. Alors pourquoi place de la République Pourquoi la République parce que, parce que moi j'estime que la, ré la République, elle se présente souvent comme un pays des droits de l'homme, et que s'il y a un des droits fondamentaux. Et qui est la liberté d'expression, eh bien, euh, arriver à tirer des griffes d'un royaume confessionnel, euh, trois jeunes condamnés à mort pour avoir simplement utilisé leur liberté d'expression, ça me semble être la moindre des choses. Et aujourd'hui, on a des, des choses qui sont assez étonnantes. Moi, j'ai entendu qu'il y avait une couverture d'un un, un journal qui s'appelle je crois Charlie Hebdo, euh, le, le journal où malheureusement euh, euh, eh bien en, en 2015 euh, on a eu euh, une grande partie de la rédaction, plus euh, un, un policier qui surveillait, plus euh, d'autres personnes qui travaillaient au journal qui ont été euh, assassinés euh, à Paris. Euh, ensuite il y a eu toute la récupération qu'il y a eu autour de ça et aujourd'hui ce journal se permet de faire une lune en attaquant une personne euh, nommément et en disant à propos de cette personne qu'elle aurait su des choses dont elle n'aurait pas parlé et alors moi je me demande comment est-ce qu'on fait quand on est journaliste pour tout à coup euh, s'en prendre à un journaliste en disant ce journaliste est... nommément donc je trouve ça même diffamatoire et en disant cette personne était au courant et n'a pas parlé. Mais eux, depuis quand sont-ils au courant et pourquoi n'ont-ils rien dit Donc s'il s'agit de Tariq Ramadan, un, un personnage pour lequel je n'ai jamais eu ni sympathie ni intérêt parce que pour moi il est à peu près équivalent à un Alain Soral c'est-à-dire ce sont ces, des gens qui ont un discours armé, euh, un discours partisan et donc pour moi ils sont représentatifs de rapports de force euh, presque institutionnels, quand, quand il ne s'agit pas même de rapports de force confessionnels. Et à partir de là, pour moi, leur discours ne m'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il il ne, il ne peut être que nuisible. Euh, il va être teinté de prosélytisme. Et moi, quand j'entends un Alain Soral euh, dire tout le mal qu'il pense, euh, de tout ce qui n'est pas pour lui français, et eh bien pour moi c'est la même chose que d'écouter quelqu'un qui va qui va nous, nous, nous parler euh, en bien. Cas... Alors qu'est-ce qu'un Français, juridiquement, c'est une, une personne qui a une carte d'identité française et qui se revendique. Euh, d'un territoire en disant ce territoire m'appartient plutôt que j'appartiens à ce territoire mais en réalité la France comme tous les autres territoires sur Terre euh, sont des lieux de passage euh, et la France d'autant plus vu que la France elle est coincée toutes entre l'Atlantique la Méditerranée euh, euh, et donc euh, l'idée même de français de nationalité française mais même l'idée même de nationalité comme l'idée même de, de race, comme les gens qui parlent de race pure, comme les gens qui parlent de français de souche, tout ça, c'est de l'ordre de, de la sémantique, de la dialectique, ça ne recouvre aucune réalité euh, scientifique, et je dirais presque même sociologique. Euh, nous sommes tous issus de, de courants euh, d'une espèce qu'on appelle l'espèce Homo sapiens, laisse nous la pancarte s'il te plaît. Tiens, ah, voilà, tiens. tiens. Viens voir, viens voir. Si, si, si. si. si, si. On a là un de nos autres. On a là un de nos autres qui se cache derrière la pancarte. Voilà. Et je pense, quand tu bien faire, tu vas dire. Parce que vous nous accueillez les autres, ça va être une très gentillesse. Et donc j'aimerais bien quand même que vous puissiez dire un mot aux internautes. Euh, bonsoir les internautes. Euh, j'accueille ces braves gens depuis quelques semaines déjà c'est une véritable catastrophe je ne sais pas pourquoi je le fais mais maintenant je ne peux plus me passer d'eux c'est une catastrophe et, ben, je en Merci. et donc, nous sommes effectivement une catastrophe républicaine parce que on, on a décidé de continuer à s'exprimer librement toutes les semaines et donc je suis très heureux moi de pouvoir défendre, oui je dis l'honneur des, des lits parce que il est, il est pour moi diffamé, même si je trouve le dessin très drôle. Les moustaches qui se transforment, il y a un côté euh, Félix le chat, euh, la, la, la, la moustache qui bouche les oreilles, qui cache les yeux, qui, qui ferme la bouche. Mais, mais ce qui est scandaleux, c'est que ce soit Edwin Plenel. C'est-à-dire qu'il faudrait faire ça pour tous les médias. Il faudrait faire ça pour Charlie Hebdo, il faudrait faire ça pour Le Monde, pour Le Figaro. Je ne vois pas pourquoi tout à coup Mediapart deviendrait le, le symbole d'une espèce de complicité ou de gens qui passent la soupe euh, à, à des espèces d'intégristes ou de gens non fréquentables. Moi je vais le dire très clairement. Effectivement il y a des idées qui sont nauséabondes. Pour moi, toutes les idées nationalistes, régionalistes, parce qu'on va parler euh, du pays catalan, actuellement il y a une réunion à la Bourse du Travail pour parler euh, justement du pays catalan et de ce qui se passe au pays catalan espagnol, mais c'est important d'en parler. Mais pour moi, tout ce qui est nationalisme, particularisme, euh, confessionnalisme est nuisible. Parce que, in fine, ça n'aura pour effet que de diviser, que de cliver. Par contre, les gens portent des messages, justement, de manière prosélyte, pour cliver, pour séparer les gens, en ayant en plus, euh, des. toujours, on a une étiquette qui est en contradiction avec le contenu. Donc si vous prenez la bouteille nauséabonde et raciste à un soral, vous avez marqué sur la bouteille égalité et réconciliation. Alors qu'il s'agit réellement d'une bouteille où il y a exclusion et affrontement. Voilà, il faut, faut le dire très clairement. Ce sont des nationalistes et des gens qui expriment euh, l'idée que, eux, en tant que Français de souche, déterminent une vérité. Et de bonne famille. Euh, peu importe, on s'en fout. Tout, tout ça, c'est nul et non avenu. Mais ils expriment une vérité et que tous les gens euh, qu'ils excluent de leur communauté, qu'ils autodéfinissent eux-mêmes, eh bien, cela sont dans l'erreur et donc peuvent être persécutés, peuvent être euh, même à la limite, pourquoi pas éliminés physiquement. Donc ces gens-là sont des gens dangereux. Donc quand un discours est dangereux, il ne faut surtout pas l'éclipser, il faut en parler clairement. Aujourd'hui, si Hitler euh, devait s'exprimer, moi je dirais clairement, Hitler est un salopin raciste, comme je le dis d'Alain sorel parce qu'il est important de parler d'un chat en disant « c'est un chat » et d'un chien « c'est un chien ». Et donc, faire un mauvais procès à Edwin Plenel en prétendant que ce type couvrirait des racistes et des confessionnalistes, je trouve ça ignoble, parce que justement pour moi c'est une personne qui sait très bien et qui connaît très bien, justement, les, les dangers du racisme, euh, du particularisme et du confessionnalisme, et c'est peut-être même, je dirais, une des rares personnes qu'il aurait fallu, justement, attaquer sur ce bord-là. Alors, par contre, il faut bien comprendre qu'est-ce que ça cache, pourquoi, pourquoi le journal Charlie Hebdo, qui théoriquement tire tous ses subsides de ses abonnés, bien que j'ai cru comprendre qu'il y avait eu de l'argent qui avait été versé par l'État suite euh, à la purge intégriste qui avait été faite suite aux attentats, s'attaque à Mediapart qui, lui aussi, tire ses subsides d'abonnés et non d'annonceurs ou de publicités. Alors moi, j'y verrais un affrontement entre les gens qui tiennent les médias. Et qu'est-ce qu'il se passe dans les médias Eh bien, dans les médias, moi, ce que je constate, c'est que comme on est toutes les semaines depuis octobre 2015, de 19h à 20h, pour Ali et ses amis qui sont dans le couloir de la mort en Arabie saoudite, eh bien je constate que le 11 juillet dernier, et même les couvertures de juillet de Charlie Hebdo, j'ai rien vu sur Ramjad, qui a quand même été décapité, après son corps a été crucifié jusqu'à pourrissement des chairs. Alors comment se fait-il que le journal indépendant Charlie Hebdo ne s'attaque pas à l'Arabie Saoudite qui est financeur des intégristes et que là tout à coup, parce qu'il y a des plaintes pour viol qui, si elles sont fondées, et eh bien j'espère bien que Monsieur Tariq Ramadan devra répondre devant l'injustice euh, de, de ces actes délictueux, et sexiste. Mais pourquoi Pourquoi ils s'en prennent pas directement à Tariq Ramadan. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils s'en prennent à les Plenel et à Mediapart Alors là, je pose la question, je réponds pas. Mais, mais par contre, j'estime qu'il y a quelque chose à fouiller pour les médias. Là, il y a vraiment un sujet pour un, un, un véritable journaliste, quelqu'un qui voudrait investiguer. Qu -ce qu il y a quelque chose d'extrêmement grave qui est en train de se passer là. Euh, pourquoi est-ce que je ne dis pas Mais TF1 savait, TF1 n'a rien fait. Pourquoi est-ce que je ne dis pas, mais Canal+, Plus savait, Canal+, Plus n'a rien fait. Pour, pourquoi Edgar Morin, qui a quand même fait des conférences avec Tariq Ramadan, pourquoi est-ce qu'on n'attaque pas Edgar Morin Pourquoi est-ce qu'on attaque Edoui qu Plénet Je pose des questions, vous voyez là, je, je mets des points d'interrogation. Je ne réponds pas. Et je n'ai pas à répondre à ces questions, parce que je n'ai pas les réponses. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser les questions. Et quand on a dans des médias, des médias qui viennent de manière péremptoire et diffamatoire porter des accusations plutôt que de s'interroger en, en ayant l'honnêteté de dire « je ne sais pas », eh bien là, on est passé, je dirais déontologiquement, je dirais oui, du journalisme à quelque chose qui n'est plus du journalisme. Et donc aujourd'hui, effectivement, on pourrait accuser Charlie Hebdo d'une dérive euh, partisane euh, maintenant, ce n'est pas à moi de dire, vu que je ne fais pas partie euh, ni des employés, ni de la direction de et Hebdo, comment cette dérive a pu se produire. Mais il me semble quand même, par les simples faits, que là, il y a dérive. Il y a réellement dérive. Moi, j'estime qu'on peut rire de tout. Et le dessin me fait rire. Je, je trouve graphiquement, c'est très beau. Les, les moustaches Plenel. Par contre, ce n'est pas sur la forme, c'est sur le fond. C'est-à-dire que sur le fond, l'accusation qui est faite à Eduplenel, elle devrait être globalisée. Je m'interroge, pourquoi est-ce qu'elle est personnalisée Est-ce que c'est seulement pour les moustaches Je suis sûr qu'on aurait pu trouver euh, quelqu'un d'autre avec une particularité qui aurait permis de lui boucher les yeux. Mais aujourd'hui, moi je le dis très clairement, les médias, ils ont les yeux bouchés, les oreilles bouchées et ils ferment bien leur bouche quand ceux qui leur donnent des ordres leur disent de ne pas voir, de ne pas entendre et de ne pas dire. Et vouloir personnaliser ça sous Élu Plainet, je trouve ça infect. Disons-le clairement, c'est un fait. Il n'y a pas eu aucune insubordination, le billet est en rue, on est en plein dans le sujet de « j'obéis à l'ordre légitime qui vient dessus peu importe le, le, ce que j'envoie, je détruis ou je ne détruis pas, on s'en fout, j'obéis, point final. » Voilà. Exactement, il y, y, y a une, une espèce de... Il y a une espèce de consensus... médiatique pour, en fin de compte, je dirais presque faire un contre-feu. J'ai l'impression qu'on a un versant montagneux avec une forêt, il y a eu des incendies, et là, oh, on, vient, on vient de faire une, une barrière par-feu. Moi, ce que je constate, c'est que Mediapart a publié, que ce soit dans les rapports entre Nicolas Sarkozy et Kadhafi, euh, par rapport à beaucoup de sujets qui pourraient traiter effectivement du sort des populations euh, palestiniennes euh, ou, ou carrément du, du, du fils de Kadhafi, euh, des choses qui effectivement dérangent grandement les personnes qui tiennent les médias. Et alors, pourquoi je parlais de juillet et, et d'aucune communication sur l'assassinat d'Amjad, qui est quand même un jeune opposant politique non violent, qu'on a décapité, ce qui n'est pas rien. Est-ce que tu parce que, que c'est dangereux aujourd'hui d'être non violent Non, je pense que au contraire, être non violent, euh, c'est quelque chose d'extrêmement important et je dirais même vital et essentiel. Par contre, effectivement, les gens qui s'avancent sa... qui dans la non-violence doivent savoir que dans beaucoup de pays, effectivement, ça va devenir extrêmement dangereux que, que d'être non violent. Mais au-delà de ça, moi, ce que je, ce que je veux que l'on comprenne, c'est que les médias savaient, en juillet, qu'un jeune totalement innocent euh, a été décapité en Arabie saoudite. Donc, comme sur la couverture de Charlie Hebdo, je dis, il savait. Et, Visiblement, ils n'ont rien entendu, ils n'ont rien vu, ils n'ont rien dit. Donc, aujourd'hui, je dis à Charlie Hebdo, pourquoi Pourquoi, en juillet 2017, vous n'avez rien vu, rien entendu et rien dit sur ce qui se passe en Arabie Saoudite Pourquoi Et, et j'en parle parce que j'ai peut-être un début de réponse. J'ai lu, parce que moi, effectivement, sur l'islam... Déjà, je me suis permis de lire une traduction euh, du Coran plusieurs fois. Je dois je dire, l'auteur euh, de, la de la traduction, oui, elle venait de, comme la majorité des Corans, ça venait d'Arabie Saoudite, ça avait été imprimé en Arabie Saoudite. Euh, L'auteur, non, je, je ne sais pas. Par contre, euh... non, je te dis ça parce que j'en ai un et c'est Régis Blacher qui a fait la production. D'accord, mais ce que je sais, c'est que bon, il y a beaucoup de choses qui sont parfaitement abscons. C'est à dire, je l'ai lu. Il y a des passages que j'ai pas compris sur la vache verte, enfin tout plein de trucs. Voilà, ce sont des versets. Je... Bon. je vais pas parler sur le fond. Euh, du Coran, par contre j'ai eu beau le lire, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses que l'on reproche, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé de justification du voile par exemple euh, parce que la dernière fois on a parlé du voile en parlant du dévoilement donc de l'apocalypse qui consiste à dévoiler à montrer donc euh, effectivement le rapport apocalyptique euh, opposé à certaines pratiques dont on dit qu'elles sont musulmanes alors qu'en fin de compte elles ne le sont pas Vu que de voiler les femmes, c'est plutôt des choses traditionnelles, mais qui n'ont rien à voir avec, euh, avec euh, l'islam. Donc, tout ce confusionnisme euh, par rapport euh, à l'islam, j'avais lu des livres. Je, donc, ce n'était pas les propos de Tariq Ramadan, j'ai lu des livres. Je sais qu'historiquement, qu l'islam a apporté au niveau philosophique, au niveau scientifique... Euh, énormément de choses à une époque où, où euh, les catholiques étaient extrêmement sectaires il faut bien voir que sur les, les deux croisades euh, la majorité des exactions inhumaines qui ont été pratiquées sont le fait de gens qui se revendiquent de l'église catholique, apostolique et romaine des massacres des, des choses d'une horreur incroyable euh, et aujourd'hui avoir des gens qui se présentent comme, euh, comme des historiens qui viennent nous expliquer que l'islam serait le symbole euh, de tout ce qu'il y a de plus, de plus pervers, de plus sanguinaire, je trouve ça ignoble. Je trouve ça ignoble. Surtout que c'est un parti pris. C'est un parti pris et, et au-delà d'être un parti pris, ça n'a aucune consistance historique. Si aujourd'hui. Il y a des gens violents, partisans, qui se réclament de, de l'islam. Ce n'est pas parce qu'ils se réclament de l'islam qu'ils ont quelque chose à voir avec l'islam. Toutes les religions du livre se rapportent à Ars, se rapportent même à Moïse et le disent très clairement. « Tu ne tueras point ». Et ce « tu ne tueras point » n'est pas conditionnel. Il n'y a pas « tu pourras tuer ta femme si elle t'a trompé ». Non, non, non. « Tu ne tueras point ». Voilà. Il faut bien que les gens comprennent. Et aussi, sur tout ce qui est djihad, le djihad est quelque chose comme la révolution. C'est quelque chose qui se passe ici. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit exporter chez les autres. Quelqu'un qui réalise pour moi son djihad, il arrête de manger de la viande, il ne boit pas d'alcool, il ne fume pas. Et il a réussi son djihad et sa révolution. Quelqu'un qui vient dire à quelqu'un « ne bois pas, ne fume pas, ne mange pas de viande », ce n'est pas un révolutionnaire. C'est quelqu'un qui veut imposer quelque chose aux autres. Et donc, c'est ça aussi que les gens doivent comprendre. C'est qu'aujourd'hui, on nous présente des gens violents et prosélytes, des gens partisans, comme étant des gens représentants de confessions. Mais en réalité, quand on fait partie d'une confession qui est basée sur le respect de la vie et sur la tolérance, on n'a aucun ordre à donner à personne. Si ce n'est le seul commandement que, que Jésus lui-même va répéter, on lui dit quel est le plus grand des commandements. Et ce petit Jésus-là, donc parfois même, on peut remettre en question la, la réalité historique, mais peu importe. Ce qui est important, c'est ses propos, ses pointants, ce qu'il a fait, que ce qu'il a dit. Et qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, aime ton Dieu de toute ton âme. Et il a dit, mais en réalité, ce commandement, on peut l'exprimer autrement. Et là, il dit, aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Et je vais vous dire, les musulmans reconnaissent Jésus. Ils reconnaissent Jésus, et donc ils reconnaissent cette parole, aime ton prochain comme toi-même. Et donc tous les gens qui essayent de dresser des musulmans contre des chrétiens, des chrétiens contre des juifs, des musulmans contre des juifs, des juifs contre des chrétiens, tous ces gens-là peuvent se revendiquer de ce qu'ils veulent. Ce n'est que de la gueule. Ce n'est que de la gueule. En réalité, les gens qui défendent la vie, les gens qui sont tolérants, respecte les mêmes choses et je vais même aller au-delà c'est-à-dire que le véritable humanisme eh bien c'est celui qui applique les commandements même sans croire à Dieu, voilà et donc pour moi c'est la foi en l'homme et d'arriver à conserver sa foi en l'homme surtout pour les gens qui aujourd'hui traversent des choses atroces ignobles moi, récemment, j'ai reposté une, une, une vidéo horrible, c'est sur les plages libyennes et là on voit des dizaines de corps d'hommes noyés qui sont poussés par le ressac de la Méditerranée sur la plage de sable, qui, qui semble immense. ce sont les côtes libyennes et là on voit de pauvres gens munis de gants avec des bottes et ils courent et euh, le ressac remporte le, le corps vers, vers le large et ils attendent qu'ils reviennent et ils les attrapent par une main, par un pied pour les sortir de l'eau, pour les mettre dans des body bags noirs. Voilà la réalité. Il n'y en a pas d'autres. Et là sur la plage, ce ne sont pas des juifs, ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des musulmans, ce sont des hommes ce sont des êtres humains qui... notre prochain qui est mort noyé dans la Méditerranée parce qu'il fuit les guerres et les conflits que nous alimentons avec nos armes parce qu'il fuit la mort il fuit la bêtise humaine et si il y a des gens pour les ramasser c'est que l'armée libyenne et le gouvernement libyen qui a été installé a pas par les forces occidentales qui ont chassé du pouvoir de manière violente un dictateur, mais qui l'ont chassé de manière violente, eh bien ces gens-là n'ont aucune légitimité pour gérer la Libye. Et bien. Notre petit président qui aujourd'hui est en Arabie Saoudite, tiens c'est étonnant, pendant que Edouard Penel se fait euh, diffamer, euh, ce représentant du grand capital, lui, il est en Arabie Saoudite. Étonnant, je ne sais pas, je, je, comment dire Et l'Arabie Saoudite, assez ah, étonnant. Ils ont départ dans le groupe Safran, dans EADS, enfin. Chez tous les grands marchands d'armes, ils ont leurs billes, ils ont leurs billes partout. Aujourd'hui, la France, c'est plus la France. En sous-main, le Qatar, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, ils détiennent des actions. Alors, ils n'ont pas besoin d'être majoritaires. Il suffit d'avoir 5, 10%. Et à partir de là, ils tiennent les médias. Et donc, c'est pour ça que là, je suis ce soir devant le portable de mon ami Margadi et et qu'on diffuse sur Facebook. Parce que ce que vous entendez là ce soir, vous n'allez pas l'entendre dans les grands médias. Non pas que les journalistes qui travaillent pour les grands médias sont des crétins. Non, c'est que tout simplement, il y a des politiques éditoriales. Il faut comprendre que les politiques éditoriales, ce ne sont pas les journalistes qui les font. Ce sont les actionnaires. Ce sont les gens qui sont derrière les médias. Et les gens qui sont derrière les médias, majoritairement en France, eh bien, ce sont les marchands de morts. Ce sont les gens qui nomment les premiers ministres parmi des gens qui travaillaient pour Areva. Donc c'est le CEA, le commissariat de l'énergie atomique. Euh, ce, ce sont des gens qui sont responsables de, de, de problèmes extrêmement graves et prégnants sanitaires et sociaux en France. Il faut bien voir que le petit Nicolas Hulot, là, ce présentateur de télé qui est ministre d'État, il peut très bien, effectivement, demain, en faisant de la pure com, dire « Ah, c'est fini, nous oublions le projet Montagne d'Or en Guyane. » Mais est-ce qu'il croit que ça va cacher ce qui se passe dans la vallée de couflant Est-ce qu'il croit que ça va se cacher ce qui se prépare euh, en Bretagne Non, non, non, non, non. Aujourd'hui, ces gens-là en sont à, à manipuler l'opinion publique pour pouvoir continuer euh, leur forfait leur criminel forfait et donc ils ont qui comme complice ils ont les assassins d'Amjad et c'est pour ça que Charlie Hebdo tout indépendant qu'il soit et eh bien en juillet dernier ils n'ont pas fait de couverture sur ce pauvre jeune euh, opposant politique assassiné par décapitation ils ne peuvent pas ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le pouvoir décisionnaire éditorial. Tout du moins, ils ne l'ont plus. Et donc, comment est-ce que ça s'est opéré, tout ça ben, Ça s'est opéré en 2015. Après, après la grande purge qui a été faite sous, sous bannière terroriste, eh bien, il y a eu une reprise en main totale euh, du journal Charlie Hebdo. Elle était d'autant plus facile que, effectivement, ben, voilà, comme on dit, faute de combattants. Donc, aujourd'hui, le Charlie Hebdo d'aujourd'hui n'est pas le Charlie Hebdo qui se fait décimer par le terrorisme. Non, aujourd'hui, Charlie Hebdo est devenu pour moi euh, un média qui a perdu son autonomie éditoriale. Maintenant, les gens qui y travaillent, c'est à eux d'essayer de comprendre ce que je suis en train de dire et pourquoi je le dis. Mais moi, je ne veux pas faire un ménage à Charlie Hebdo. Ce serait aussi idiot que de vouloir faire le ménage au Canard Enchaîné. Le Canard Enchaîné aussi. Il n'y a pas d'annonceur, il n'y a pas de publicité. Hein. C'est juste les gens qui, qui achètent euh, le journal, qui apportent l'argent. Et pourtant, le Canard Enchaîné, lui aussi, il est utilisé par les oligarques. C'est-à-dire chacun balance le copain quand il le faut. C'est-à-dire que c'est de, devenu un petit peu l'outil accroche-pattes. Euh, des, des puissants, c'est plus du tout l'outil de débourrage de crâne qu'il avait été à l'origine. Donc on voit bien que les choses se transforment, rien n'est jamais figé. Euh, c'est comme l'univers, il est une historicité. L'univers d'aujourd'hui n'est pas l'univers d'hier, n'est pas plus l'univers de demain. Et donc, si aujourd'hui on peut essayer de faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas rester figé dans ses opinions et que quand on désigne aux deux minutes de la haine quelqu'un, parce que c'est un petit peu ça, moi j'ai l'impression d'être dans 1984. Euh, tout à coup, Edouard Plenel deviendrait une... Il faudrait peut-être me mettre devant mon écran et lui cracher dessus. Et ben non. Ben non. Moi, au contraire, je dis, voilà, jeudi prochain, que faites-vous, monsieur Edouard Plenel On est au café-tabac, le deux de 20h30 à 21h30, et c'est une émission d'une heure de radio de totale et libre expression. Donc, si dans votre agenda, vous pouvez vous libérer, euh, bienvenue, moi j'aurais vraiment plaisir à ce que vous veniez vous exprimer, parce que dans la boue, sans qu'il puisse réellement avoir une totale autonomie euh, dans sa défense. Et je suis certain que vous auriez des choses extrêmement intéressantes euh, à nous dire, donc voilà, l'invitation est, est lancée. Surtout que tu as un argument, c'est quoi On ne pratique pas la censure. Alors, oui. Le, mais garde le micro, on ne on, on, on pratique pas la, la, la censure, mais qu qu -ce qu'est-ce que la censure aujourd'hui Parce que, en réalité... La censure, c'est ça, par exemple Oui, pas tout à fait. C'est que ton corps, hein Pas du tout. -à que, je vais, vais t'expliquer. La, la censure, aujourd'hui, elle est devenue beaucoup plus sournoise. La véritable censure, celle qu'on connaît tous, c'est qu'il y avait antérieurement, c'est-à-dire que il y a eu, je me souviens, un moment, on saisissait un numéro de Charlie Hebdo, il y avait la justice qui intervenait et les numéros étaient saisis dans les, dans les kiosques avec des instreintes. Ça, c'était la censure. Moi, je crois que c'est arrivé à un moment euh, quand il y avait la femme de Giscard assise sur les, sur les cuisses d'un émir et puis... Euh, et qui, qui disait euh, et qui donnait un nombre de barils de pétrole je crois au niveau de 1974 en, en au niveau du premier choc pétrolier et, il y a un et au -10. Oui voilà et, et, et, et je crois que Valérie Giscard d'Estaing, enfin le pouvoir avait demandé à ce que soit retiré le, le numéro il s'agissait là de censure mais ça c'est la censure je dirais historique classique mais aujourd'hui la censure pourquoi est-ce que je dis qu'elle est plus sournoise parce que en réalité aujourd'hui la censure elle a presque trois visages et on va revenir aux moustaches le premier visage de la censure, c'est l'autocensure. Moi, ce soir, je pourrais me dire, je mène ma petite vie, je vais toucher mon RSA, je ferme ma gueule, pas trop me montrer, pas, pas faire de vagues, pas, pas essayer de, de dire des vérités qui pourraient me causer des soucis. Auto-censure, je mauto censurerai je dirais, je pas la carrure, j'ai pas les épaules ou j'ai rien à dire. Voilà, c'est sournois, c'est la personne qui a quelque chose à dire qui ne le dit pas. En fin de compte, c'est ce qu'on reproche à Elie Plenel. C'est pour ça que je trouve ça scandaleux. Deuxième point, il y a la censure numérique. Alors aujourd'hui, dans les réseaux sociaux et, et sur internet, euh, il y a en fin de compte des rapports d'administrateurs où avant anciennement sur les logiciels d'exploitation on appelait ça le SU, le super utilisateur, c'est-à-dire que dans, dans une chaîne numérique à un moment il y a une personne, elle peut décider des accès, euh, notamment à l'expression des personnes, donc elle peut effacer des commentaires. Euh, supprimer des postes. Et donc ça, c'est ce que j'appelle la censure par effacement. C'est lauto numérique. Elle est très grave, parce que elle est au-delà de la censure, elle est une négation de la liberté d'expression. Parce qu'une personne fait l'effort d'écrire un commentaire, et donc tout naturellement, dans, dans une liberté d'expression logique, on n'est pas d'accord avec l'opinion exprimée. Qu'est-ce que l'on fait On se met à son clavier et on dit, et on donne des arguments. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas d'accord avec ce qui vient d'être écrit moi, par exemple, j'ai posté des choses par rapport à deux personnes que je trouve être des personnes nuisibles au discours militant, dont une euh, de ces personnes, je sais qu'elle est sciemment nuisible vu que je lui ai dit « Oui, vous allez pouvoir vous exprimer dans les grands médias parce que vous faites une omerta complète sur le problème du nucléaire par rapport à ce que vous appelez de manière anglophile « end-écocide. Et moi, je dis que si on, si on oublie les graves problèmes durables, sanitaires et sociaux liés aux activités nucléaires anthropiques, et bien effectivement les médias, on va avoir médias ouverts. Et bien quand j'ai exprimé cette, cette opinion, cette personne, au lieu de répondre sous mon commentaire, elle a non seulement effacé mon commentaire, mais ensuite elle m'a bloqué. Donc, cette personne n'est pas démocrate, parce que la démocratie, le, le seul pouvoir qu'a le peuple, c'est celui d'ouvrir son claque-merde. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y avait un canard qui s'appelait « la gueule ouverte ». C'est celui de l'ouvrir. Voilà, si, c'est ce que disait Pierre Dac. Il disait la différence entre la démocratie et la dictature. Eh bien, la démocratie, c'est cause toujours, je continue, et la dictature, c'est ferme ta gueule. Eh bien, moi, les gens… Qui ça traf... ressemble à ce vit. Ça ressemble à ce qu'on vit. Mais quand tu as des gens qui se prétendent démocrates, et qui numériquement, numériquement, j'entends bien, l'économie numérique, profite du fait, dans la chaîne numérique, de pouvoir supprimer tes commentaires, supprimer tes posts, et le font, eh bien ces gens-là ne sont pas des démocrates. Et donc, quand on veut défendre la démocratie, on ne doit pas décider de qui est la bonne ou la mauvaise expression. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise expression, c'est ce que je l'expliquais tout à l'heure. Il n'y a que liberté d'expression. Et si quelqu'un véhicule des, des idées nuisibles, sexistes, racistes, euh, euh, violentes, euh, fascistes, révisionnistes, et eh bien à cette personne, il faut lui dire, voilà, ce que tu fais non seulement est illégal, parce qu'effectivement, euh, faire la promotion euh, du sexisme ou du racisme, c'est c'est illégal. Et après, si des réseaux sociaux le permettent, là, il faut se poser la question pourquoi les réseaux sociaux permettent ce genre de comportement, et ça c'est très intéressant. Et si par contre, non seulement ils le permettent, mais que cette personne-là efface les postes, alors là il faut, il faut poser la question à la personne et lui dire attention. Est-ce qu'on est là pour défendre la démocratie Est-ce qu'on est là pour la pratiquer Moi je pense que oui. Et moi, avant de dire à quelqu'un qu'il n'est pas démocrate, déjà je lui fais remarquer pourquoi moi je pense qu'il n'est pas démocrate. Et ça c'est important parce que c'est le débat. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que la guerre La guerre c'est quand il n'y a plus d'échange possible. Quand justement on ne veut plus débattre de rien. Alors là, oui, il y a conflit, il y a conflit guerrier. À partir de là, euh, le refus de tout échange, l'exclusion, c'est le préalable à tout conflit, à toute guerre et à toute réelle violence. C'est pour ça que souvent aussi, quand je vois l'insulte, des, des fois je vois, bon, euh, « Ah, Nicolas Hulot, quel connard, quel con, quel truc !» Et je dis, attention, non, dites que Nicolas Hulot est nuisible, dites que cet ancien présentateur télé, qui est devenu ministre d'État, est effectivement quelqu'un de nuisible qui véhicule des choses extrêmement graves euh, sur le nucléaire ou sur l'agrochimie. Oui, oui, mais ne dites pas quelconque, quelconque, parce que là on est dans le domaine de l'insulte. Et l'insulte est l'antépénultième argument de tous les violents. Et donc, la violence, quand on efface les commentaires ou les postes de quelqu'un, c'est une extrêmement grande violence parce que c'est une violence contre la liberté d'expression. Et donc, quand on insulte aussi, c'est une violence. C'est pour ça que moi, je ne dis pas de Nicolas Hulot que c'est un con un connard, non. Je dis de Nicolas Hulot que c'est quelqu'un de nuisible qui aurait beaucoup à gaminier pour lui-même à se retirer le plus rapidement possible de ce gouvernement de criminels brigands. Voilà a partir de là, Nicolas Hulot a son libre arbitre et il fera ce que lui décide de faire. Et les gens porteront un jugement sur Nicolas Hulot qui seront le leur, mais qui en aucun cas ne peut être un argument qui tourne à l'insulte euh, ou au dénigrement. Voilà, Parce qu'il y a une énorme différence entre s'opposer de manière argumentaire à quelqu'un et dénigrer une personne. Ça aussi, c'est un autre point que je veux développer par rapport à la liberté d'expression. Dénigrer une personne, c'est par exemple de manière péremptoire, bon, soit l'insulter, euh, soit prétendre des choses fausses à propos de, de cette personne. Là, oui, on peut parler de, de dénigrement. Par contre, quand on dit d'une personne que cette personne a fait la promotion de telles idées et qu'on l'explique avec des sources, en citant des articles euh, ou en montrant ce qu'elle a fait, dit ou écrit dans le passé, là, il ne s'agit plus de dénigrement, il s'agit d'information. Donc, ne confondons pas un argumentaire sourcé qui est de l'ordre de l'information avec euh, quelque chose de purement diffamatoire quand je parle justement de cette affaire, de ce dessin euh, fort marrant sur Radio Plénel, mais qui sur le fond n'est pas du tout drôle c'est que justement c'est diffamatoire parce que là on dit il savait, il n'a rien fait donnons-en la preuve et même on en aurait donné la preuve et c'est là où je rebondis même on en donnerait la preuve, mais cette preuve-là, il faudrait peut-être la répercuter sur l'ensemble des médias et du fonctionnement médiatique en France. Voilà. Et c'est pour ça que j'aimerais bien que M. Louis Plenel vienne jeudi prochain s'exprimer, parce que là, on a un vrai sujet de fond sur l'information, sur la liberté d'expression, euh, sur ce que, de, ce que disait Pierre Dac, parce que moi, je, je trouve que Pierre Dac, beaucoup de gens le considèrent comme un humoriste. Moi, pour moi, ça a été un grand résistant et pour moi c'est même un grand philosophe, euh, et il disait euh, que, pff, en fin de compte, tout, on pouvait pas, tout, tout ne pouvait pas être euh, euh, dit, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas exprimer li librement n'importe quelle, euh, quelle opinion, et il rajoutait « c'est mon opinion, respectez-la ». Et effectivement, c'est mon opinion respectée là, il faut bien comprendre que quand Pierre Dac, et je vais reprendre les propos ignobles du ministre de l'information qui s'était attaqué à lui euh, sur Radio Paris en disant le juif Pierre Dac, oui Isaac Jacob de, de son nom Pierre Dac, qui a été nommé comme un juif par, par un collaborateur des nazis, eh bien moi, je suis d'accord avec Isaac Jacob. Je dis non, il y a des expressions, il y a des choses qu'on exprime qu'on ne, qu ne doit pas accepter. Et c'est une opinion qu'il faut respecter. Et pourquoi Parce que le respect est commutatif ou il n'existe pas. Et quand, quand sur Radio Paris... On accuse Isaac Jacob Pierdac d'être un juif. Eh bien, c'est inacceptable. C'est inacceptable parce qu'il s'agit là d'une opinion raciste, d'un argumentum ad personam, nul et non avenu. Euh, parce que, moi je dis, la qualité de juif, au-delà, aujourd'hui, moi je le dis très clairement, elle se mérite. Elle se mérite. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas un argument... Euh, Péjoratif. Mais à cette époque-là, c'était quelque chose qui pouvait vous condamner à mort. Et donc, Pierre Dac a eu raison de, de répondre à, à ces ignoble personnages. Pjardac ne se prétend pas français de souche. Là, tu dis, de la censure tout à Oui, mais justement, mais c'est important. on est sur la deuxième forme, c'est ça on est, on, est, on est sur cette, sur cette forme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des accusations qui, à mon avis, si des femmes prétendent que exemple, Ramadan les a violées, ça m'étonnerait s'il y en a plusieurs que ce soit des affabulatrices. Donc maintenant c'est la justice qui va décider, c'est pas à moi, c'est à personne d'autre qu'à un juge. Pas notre de décider, histoire. mais mais par contre, par contre, pas notre histoire, mais par contre, mais non seulement c'est pas notre histoire, mais par contre, il faut aller au-delà de ça. C'est qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus de l'affaire d'un homme qui viole des femmes. Il s'agit de l'affaire d'un homme qui défend un point de vue par rapport à une confession qui est accusé de viol par des femmes, et on reproche à un autre homme d'une autre confession d'être complice. Et c'est ça où c'est grave, c'est-à-dire que maintenant il y a une espèce d'amalgame extrêmement grave qui fait que on n'est plus du tout dans le domaine de l'information, on est rentré dans le domaine de la propagande et donc c'est là où il faut voir le dessin propagandiste. Et moi je veux rappeler à Monsieur Macron pendant la campagne présidentielle, il y a eu un ignoble dessin de ses amis de la droite où il était représenté justement avec tous les, toutes les caractéristiques des dessins ignobles des années 30 et 40 comme étant représentant de la finance juive. Et, et moi, je l'ai dit à ce moment-là, j'ai dit je trouve ça ignoble. Oui, Emmanuel Macron est caractéristique de la finance, mais reprendre l'argument antisémite d'une finance juive qui serait en fin de compte l'archétype de la finance et qui chapeauterait toutes ces magouilles horribles, eh bien, ça, c'est ignoble. Et de désigner nommément Emmanuel Macron comme étant représentant de la finance juive, c'est ignoble. Et donc, il faut bien voir, je suis contre les banques. Je suis contre toutes les banques, donc contre la banque Rothschild. C'est quoi la troisième euh, forme de censure Alors, la, tro la troisième forme de censure, donc on a eu l'autocensure, mmh. on, on a eu le dénigrement et la censure numérique, c'est-à-dire le fait... La censure par effacement, l'autodafé numérique, je fais disparaître les commentaires et les arguments. Et le dernier, bah, c'est la censure classique. C'est-à-dire à un moment, euh, l'État va décider de ce qu'il est politiquement correct de dire ou de ne pas dire. Et aujourd'hui, on estime politiquement correct de dénoncer « balance ton porc ». Et je vois même des choses horribles « balance ta truie ». Mais c'est ignoble, c'est ignoble moi chez moi, dans ma, dans ma banlieue, on a peut-être une culture populaire, mais déjà, la balance, on n'aime pas trop. La balance, le casteur, le, le type qui dénonce, la dénonciation, tu vois. Mais la ça délation. Mais la délation, ça, ça rappelle, rappelle des quoi Ça rappelle le type qui écrit Ah mon voisin est juif. Ah oui c'est sûr, il y a une boutique, il a une librairie, je la récupérerai bien. Ça rappelle bien belle saloperie tout ça. C'est ignoble et aujourd'hui c'est ce qu'on vit. Aujourd'hui des gens qui se présentent comme progressistes reprennent des pratiques ignobles qu'on croyait avoir disparues. Et quand je vois qu'une de leurs victimes et une personne qui a déjà souffert de ça, je, je trouve ça d'autant plus ignoble. Donc, aujourd'hui, il faut vraiment dénoncer ça. Moi, je le dis franchement. Arrêtons, arrêtons de s'en prendre aux gens. Pour des différences phénotypiques. T'es blanc, t'es noir, t'es jaune. J'en ai rien à battre. T'es un être humain avant tout. Euh, t'es chrétien, t'es truc, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Ah, par contre... Tu violé une femme. Des femmes portent plainte contre toi, parlons du fond du sujet. Les femmes violées, ça c'est important. Les femmes battues, ça c'est important. Ça c'est un vrai sujet. Mais pourquoi est-ce qu'on dérive Pourquoi est-ce que tout à coup, parce que j'appelle ça le phénomène du contre-feu. On va aller ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé récemment en Arabie Saoudite Il y a eu une affaire de chaise musicale. En ce moment, à l'intérieur de la famille princière, il y a des gens qui se font démonter au démon de Penin. Pourquoi je ne suis pas dans le secret des dieux ou des demi-dieux. Par contre, ce que je sais, c'est que tout le monde sait que l'Arabie saoudite bombarde le pays le plus pauvre du monde, qui est le Yémen. Tout le monde sait que l'UNESCO a dit qu'il était profondément scandalé que des cités yéménites classées au patrimoine mondial aient été détruites par des bombardements saoudiens. Mais ils le savent aussi, les journalistes de Charlie Hebdo, toute, toute la presse, tout, tous les gens un peu informés le savent. Pourquoi Pourquoi est-ce que ça, ça ne fait pas les titres des premières pages Tout le monde sa savait aussi que les femmes n'avaient pas le droit de conduire en Arabie Saoudite. Il semblerait que ça ait changé récemment. Mais qui exerce une pression pour faire en sorte que cette monarchie confessionnelle devienne, une, pourquoi pas, une, une monarchie... Euh, comment est-ce que ça s'appelle en Angleterre une monarchie euh... non euh... avec un parlement avec euh... pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'instille pas progressivement la démocratie dans ce système féodal oui exactement une monarchie constitutionnelle pourquoi pourquoi est-ce qu'on ne demande pas euh, au royaume saoudien d'abandonner la peine de mort simplement euh... pourquoi parce que en réalité aujourd'hui avec le traité de Lisbonne, chaque État membre de l'Union européenne peut rétablir la peine de mort. Et donc, on va en arriver à ce qui fait que certaines personnes que j'adore, comme Claudine, ne sont pas là ce soir. Elle est à la Bourse du Travail pour parler de quoi Du pays catalan-espagnol. Et donc, je vais en parler. Moi, j'ai tout de suite pris parti parce que j'ai vu... J'ai vu un mouvement non-violent, et effectivement, quand un mouvement est non-violent, d'où qu'il vienne, et qu'il est réprimé de manière violente, eh bien, il faut se mettre du côté de ceux qui reçoivent les coups de matraque. Et je ne regrette pas cette position. Effectivement, le régionalisme catalan-espagnol se passe dans une région économiquement favorisée en Espagne, qui aimerait certainement, en se séparant, euh, je dirais, de la communauté National et je hais le nationalisme espagnol, que représente un roi, euh, ne plus reverser de taxes. Mais il s'agit de quoi Il s'agit de gens qui vont prélever des taxes sur des peuples qui se battent entre eux. Et moi je dis, quand les requins se mangent entre eux, les petits poissons ne doivent pas se réjouir. Donc, disons-le clairement, le peuple catalan, qu'il soit français ou espagnol, n'a rien à attendre de positif de cet affrontement entre requin nationaliste espagnol et requin régionaliste catalan. Voilà, c'est clair, c'est défini. Par contre... À Fatima, Carin, si tu veux dire, ah, Fatima, je te dis bonjour, là je suis en train de parler de, des ignobles nationalistes, régionalistes et autres. Voilà, de, de tous les gens qui utilisent, parce qu'il faut bien voir que qui a financé par exemple le nationalisme Allemand, parce qu'il ne faut pas oublier que le nationalisme allemand, il n'est pas, il n'est pas tombé du ciel. Il y a Adolf Hitler, n'est pas tombé du ciel comme ça. Il a été financé, ce garçon. Hein? Celui dont on dit qu'il est le diable. Il n'est pas sorti d'une, boîte comme ça, au bout d'un ressort. Ah, coucou, je suis Adolf. Non, il a été financé par des grands groupes. Groupes. IG Farben. Hugo Boss. Coca-Cola compagnie, tous ces grands groupes ont financé directement et indirectement le nazisme, le national-socialisme. Donc, une, une idée du capital, il y a eu banques aussi. capital national tout puissant. Donc, il s'agit là, effectivement, du monde de la finance, qui se fout des nationalités, mais qui par contre finance les partis nationalistes. Parce qu'il s'agit de dresser les gens et de diviser les peuples. C'est clairement, ils se foutent de nos Exactement, ils en ont strictement rien à foutre. Les, les, je dirais, tout conflit est générateur de profit. Pourquoi Si je fabrique de l'acier, eh bien, que je sois entre deux guerres, je vends du fer à béton, et du béton, et, et pendant la guerre, je vends des canons et des armes. Je suis gagnant à tous les coups. Donc, on est bien là. Sur un système qui n'existe que par le mouvement qu'il engendre. Et ce mouvement est lié, je dirais, aux définitions de base. Par exemple, je le dis toujours, pour le capitaliste, la guerre, la paix, tout du moins, est l'espace entre deux guerres. Pour un non-violent comme moi, la paix est un état définitif où, en fin de compte, chaque individu est libre de sa pauvreté. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la misère engendre tous les malheurs, mais que la pauvreté est mère de toutes les libertés. Parce que le pauvre est tel que l'a défini Gandhi. C'est un homme qui vit simplement pour que les autres puissent simplement vivre. Et donc, il est... Garantie de sa propre liberté, mais aussi de la liberté des autres. Alors que l'homme qui vit dans le luxe et la richesse, et eh bien lui, il génère la misère. Et donc, il crée beaucoup de malheurs, beaucoup de divisions. Et si ce malheur et ces divisions créent des conflits, Eh bien il faut fournir des armes à tous ces braves gens pour qu'ils puissent s'entrégorger entre eux. Hein, pour des problèmes de religion, pour des problèmes de ce que vous voulez, mais qu'ils s'entretuent, et après, qu'ils détruisent leurs maisons, et après, on leur refabriquera des maisons. Voilà, et l'économie va tourner, parce qu'une économie de gaspillage génère tellement de marchandises qu'il faut détruire les marchandises. Et donc, l'obsolescence programmée est simplement, dans le cadre de, de la définition perverse de la paix qu'ont les hommes de capital, une autre forme de guerre. Et donc aujourd'hui notre gaspillage, le fait que nos appareils, soit au niveau hardware ou logiciel, on fait en sorte qu'ils deviennent euh, caduques au bout de 2, 3, 4 ou 5 années, c'est une autre forme de conflit. Parce qu'il faut bien voir que s'il y a 6 millions de morts au Congo, c'est bien pour le coltan, c'est bien pour fabriquer des écrans plats, c'est bien pour fabriquer des téléphones portables. Donc aujourd'hui, oui moi, mon téléphone portable il aura bientôt 10 ans, j'ai pas l'intention d'en changer, j'ai déjà réparé l'écran euh, une fois. Euh... Mais cette société qui nous pousse à consommer, qui nous pousse à manger, et eh bien, c'est une société qui nous pousse à faire en sorte que l'homme, l'individu, ou même simplement l'être vivant, soit jetable. Et ces cadavres dont je parlais tout à l'heure, qui flottent en Méditerranée, et eh bien, pour moi, ils sont exactement le même symbole que ce, que ce cerf qui a été tué dans la propriété d'une dame, sans son autorisation. Que ces chasseurs qui se permettent de chasser à moins de 300 mètres des habitations alors que la loi l'interdit, et qui tuent dans, leur, dans son jardin une femme en train de jardiner, ou qui blesse grièvement un homme, ou cette pauvre jeune femme de 20 ans qui, en chassant, trébuche, et visiblement son fusil n'est pas cassé, et elle appuie sur la gâchette et elle tue son père de 57 ans. Donc tout ça, effectivement, il faut en parler. Il ne faut pas être sourd euh, à ce qui génère la mort, qui sont les armes. Et Il faut bien voir que si aux États-Unis, dans une église au Texas, à nouveau il y a eu des morts, c'est que tout simplement, tant qu'on n'aura pas changé la législation sur les armes dans beaucoup d'États des États-Unis d'Amérique, eh bien les mêmes causes produiront les mêmes effets. Et donc c'est pas parce qu'à euh, un moment, on aura Obama, on aura Trump ou on aura Bush qui parlera euh, à la télévision aux Américains. Si on ne change pas les lois fondamentales sur l'accès aux armes, eh bien on ne changera pas ce vrai problème de société. Et moi, je suis très triste pour le peuple américain, pour qui j'ai beaucoup de sympathie, parce que vivre aux États-Unis, c'est extrêmement dur. Il faut voir aujourd'hui la pauvreté qu'il y a aux États-Unis. Et le pauvre SDF aux États-Unis, pour lui, son sort est terrible. On n'a pas oublié que la crise de 2008 est On n'a pas oublié que la crise des subprimes, on n'a pas oublié tout ça. Et on ne peut pas l'oublier, et les Américains ne peuvent pas l'oublier. Et aujourd'hui, j'en profite pour saluer Kli Ben Ali, qui a remporté une victoire aux États-Unis pour faire en sorte que l'extractivisme nucléaire cause moins de dégâts. Et ce sont tous ces gens qui agissent localement. Contre, contre les lobbies, ce sont eux qui remportent des victoires. Et au Canada aussi, il y a des peuples premiers qui remportent des victoires. Euh, je crois que c'est par rapport à Cameco ou Strateco, pareil dans le domaine du nucléaire. C'est-à-dire que maintenant il y a carrément des compagnies du nucléaire qui parce que les cours du, de l'uranium commencent à se casser la gueule, reviennent sur des projets extractivistes. Moi je crois qu'il faudrait que les gens réfléchissent aussi, n'achètent ne, ne, plus d'or. Il faut faire se casser la gueule au cours de l'or pour faire en sorte que, que ce qui se passe d'ignoble euh, au Pérou, est ce qu'on veut créer en Guyane, ne se passe plus. Il faut bien venir, comme disait Coluche. Si les gens n'en achetaient pas, ça se vendrait beaucoup moins bien. Donc moi je dis aux gens, vous, vous mariez, achetez-vous une bague en plastique, je ne sais pas, mais n'achetez plus de bague en or, c'est fini, il faut arrêter ça. C'est 90% de l'or qui est extrait va aller justement dans l'orfèvrerie, dans la joaillerie, et, et c'est pour ça qu'on ouvre des nouvelles mines d'or, et c'est pour ça qu'on qu détruit définitivement des biotopes, qu'on fait disparaître des espèces vivantes. Voilà, soyez responsables, faites comme moi, mangez plus de viande, ne, ne, j'ai pas d'or sur moi un truc qui était intéressant oui. dans ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu as parlé de gens qui défendent des causes localement. Alors, oui, garde le micro, garde le micro. Oui. On n'a pas besoin de me voir pour m'entendre. Bien sûr, effectivement, l'efficacité dans les luttes militantes n'est que locale. Et au niveau historique en France... Parce que justement, je pense à une lutte actuelle. Oui. Dans les Pyrénées. Alors dans les Pyrénées, qui est on, va, on va parler justement de notre ami Eric Petetta. Euh, Eric Alors, je veux bien dire un petit mot sur le, le, le personnage parce que j'étais avec toi et euh, Jean-Baptiste pour le défendre. Euh, je l'ai croisé une fois ici euh, lors d'une émission et j'ai jamais eu l'occasion de lui dire en face, mais c'est sincèrement ce que je pense. Donc, Eric, si tu me goûtes, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que quand je t'écoute, je vois quelqu'un qui parle avec son corps, son cœur, pardon. Voilà. Et son corps aussi. Et son et corps aussi. Et pourquoi on parle d'Eric aujourd'hui C'est parce qu'on le soutient dans ce qu'il fait et il a besoin, comme nous autres, d'argent. On a une cagnotte qui a été lancée sur Litchi. Ce qui serait bien, c'est que d'autres personnes que nous participent, c'est pas que c'est bien, c'est nécessaire, voilà. Alors, moi, je vais, par rapport à la cagnotte, je vais dire même un euro, ils en ont besoin parce que là, c'est plus que l'hiver approche, l'hiver est là. Et, et ils n'ont pas, Il ouais, pas, pas terminé les, les, les travaux, ils ont de grands besoins, notamment ben, de pouvoir se payer des bouteilles de gaz simplement pour pouvoir se chauffer, mais aussi, le 23 novembre, Eric va se retrouver à nouveau devant la justice par rapport à des travaux d'intérêt généraux qu'il n'a pas pu effectuer en 2015. Et là, il risque quand même, parce qu'il a un sursis de deux ans, il risque d'être condamné à deux ans de prison. Et moi, je dis très franchement, il faut se mobiliser pour éviter que le militant écologiste Eric Pététin aille en prison. Parce qu'aujourd'hui, je le sais, il est fatigué, malade, il est resté très combatif et il, il, ne, il ne retire rien de ça ne retire rien de sa pugnacité militante, mais ce serait vraiment euh, assez ignoble que d'envoyer euh, cet homme généreux en prison pour euh, des affaires de travaux d'intérêt généraux non effectués ou, ou, ou d'amende. Ou euh, voilà. Donc je t'apporte mon plein soutien euh, Eric, j'en profite pour dire bonjour à Muriel et dire bonjour aux trois autres personnes bonjour, sur la ZAD de Laurent-Sainte-Marie qui dans des conditions extrêmement difficiles euh, maintiennent une présence essentielle pour essayer de, de sauver le, des biotopes endémiques de la vallée d'Asme, sauver des arbres des gens qui réellement luttent pour la Pachamama. Et je crois que c'est sur ces mots que nous allons terminer cette 31e émission Radar, radio anarchiste, diffusée à République. Merci.